Ah ouais, comme d'hab. Alors qu'est-ce qu'il me raconte debout hein, Petite demeure, donc euh, on va pas y aller par quatre chemins, euh, villa albanaise. Euh, on a un peu fait le tour avant euh, déçu. Voilà. Mais je vais le garder pour le mot de la fin quand même, pour expliquer. Euh, pas grand chose à raconter. Voilà. Bon on va voir ce qu'elle vaut. Elle est hein. parti pour la visite Allez, je te souviens. Donc là, deuxième étage, euh, on est sous les toits. Il reste encore une mezzanine. Là, c'est le pigeonnier, carrément. Il y a de la, de la merde de pigeon partout. Hein. On va pas trop traîner ici. Euh... Par contre, c'est squatté. Donc c'était une chambre. Et là, je vais me trouver... Euh... Je sais pas, ils ont, ils ont fait un semblant de cuisine. <rire> voilà. Ah, cuisine, je dis ça parce qu'il y a une tasse, mais bon. Ah, mais Tant que je suis là, je vais te faire le mot de la fin. Allez. Oh la vache. Voilà. voilà. Ouais, vraiment déçu. Hein. Donc, elle est connue dans l'Urbex, Villa Albanaise. Après, c'est juste une grande maison euh, qui a du potentiel, mais est vide. Donc, il ne reste plus rien, deux, trois meubles, 2 trois euh, mises en scène, sympa pour les photos, et squatté au dernier étage dans le pigeonnier. Enfin, le pigeonnier, euh, le grenier qui est devenu un pigeonnier. Voilà. Bon. Tu as quelque chose à rajouter, non Non. Non. Bon. La suite au prochain épisode Allez, c'est parti. <rire> Salut Let's <laughs> go.